Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Dev Pro où le titre de cette vidéo c'est la victoire des Forces, et vous allez comprendre pourquoi. Donc moi j'ai un petit risson de la cloche de feu et j'ai quatre cartes face cachées. Il va invoquer euh, Il va invoquer son Cyber Dragon et son donc euh, bien sûr il a invoqué ZW Arme de Léo et après il joue euh, Utopie et après il combine avec son tigre blanc. Il combine avec son euh, Z euh, l'infoudroyante. Donc euh, là c'est... Euh... Et là, pouf, voilà, OTK en un tour. Comment Attendez, il faut recommencer là. Il faut recommencer. Pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà ma main. Tac. Voilà. Donc... Euh... J'ai pas beaucoup de, voilà. Donc là, il va évoquer son Z armé de, Z armes de Léo, voilà. Après, il va jouer Goblinberg et le, ça va lui permettre de faire Utopie. Voilà. Après, ZW arme lame foudroyante. Paf! Je lui ai affligé 6700 points d'attaque d'un coup. C'est, euh, vraiment génial. Donc là, tac, tac, tac, tac, tac. Et là, je joue effet, paf, je lui pète. Je lui pète son monstre. Je lui pète même pas son monstre, mais je vais chasse un de lui. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao tout le monde.